Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. moment ça nous bon Dieu, bon, merci. Nous bâillons, bah, bon Dieu, gloire. Nous remercions, bon Dieu, pour bien faire les envers nous-mêmes. Nous remercions, nous, bon Dieu, pour compassion, pour la amour. La amour qui ne peut jamais finir. Moment-là, nous pas la chier. Nous parlons pas la poche devant le trône, Seigneur. Même Jean dans l'évangile, c'est l'ancien chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Oui, chers Seigneurs. Je dis à approcher devant mettre la vie bodjevle ba au repos Le repos l'homme pas capable seigneur Le repos famille pas capable y a repos maman pas capable y a repos papa pas capable y a repos patron pas capable seigneur ça ne pas pas approché. personne n'a pas approché, de devant vous. Je ne pas je na ne pas si je suis je dit, pour qui c'est vous. Pour qui c'est vous. Je dis dit, vous ne comprenez pas la vie chez Seigneur. Vous ne comprenez pas ce qui est passé là. Mais n'a ne vous pas chier devant avec vous. Je dis que vous êtes en situation difficile. Je monde qui vous avez l'eau dans les ou Seigneur. Ça fait longtemps. Il y a des gens qui ont des circonstances, qui non circonstances, non situations très difficiles. Mais ne pas le vent avec vous, papa. En d'autres temps, soufflez sur vous, Nanessa. Soufflez sur la vie, oh, je sais. Soufflez, papa, il y a des gens qui ont bougé Ça fait un peu l'année. Ça fait un peu le temps, Jésus Pour que ça là. Mais il n'y a pas qu'à réaliser, Jésus Il y a des gens, papa, qui devant des difficultés, qui devant gros problèmes, Jésus sais. Il y a des gens, la vie a monté, paraît contre-sens. La vie a paraît difficile. Papa, n'a pas vent devant, n'a pas d'autre prix. Pour que nous. Explication, nous, Jésus. Oh Dieu, oh Dieu comparable. Jésus, Seigneur, laisse ça dans la privée, chaque monde qui nous espacie, coïncide. Chaque monde qui nous en doit, Jésus, qui a souffert. Qu'est-ce que laissez ça, papa? C'est la caillouille. Pendant que vous avez la caillouille, a souffert en pile. Il y a des gens qui ont des douleurs, douleur. Ils n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital. Mais ils ont souffert la caillouille. J'essaie de prendre un son à l'essai. Qui est plus fort, qui est compromis. Qui est plus fort, qui est sûr. Présence, chers Seigneur, n'a pas demandé pas de qui a prouté ou. Que Seigneur, les maladies qui m'aideront à l'écart de la société. familles famille par respecter. Oh, Jésus. les mon chez Seigneur, qui est en une situation difficile, qui a qui ont des choses, qui ont des qui ont des qui maladies, qui ont des choses qui ont des choses qui ont des choses qui toucher des choses qui ont des Approchez devant, apprenez les vents, toucher, j'essaie, faire toucher. Oh, papa. Il personne. monde, C'est dans l'hôpital, Il Mais mon Dieu, ou que pour Compassion au grand, cher Seigneur, pour les gens qui croient en vous. On a eu de chère cher Seigneur, pour moment ça. Il n'y a pas seulement un moment de reconfort, mais il y a un moment de guérison. Cher Seigneur, il y a des spécialement, mon Dieu, soirée ça, c'est pour vous. Matinée ça, c'est pour vous. Il y a spécialement, cher Seigneur, mon Dieu, après, vous finissent de prier ça. Cet esprit pour le fortifier. Présence pour le toucher. Pour le guérir. Chasseur, maintenant, je vous prie de laisser ça. Même Jean. Dans Ézéchiel chapitre 37, là, papa. Je te pose Ézéchiel une question. Je te dis, est-ce qu'il croit est que vous est capable de vivre encore? Est-ce qu'elle est capable de la vie encore Il te dis, mais au compte C'est vous-même qui connaissez. Je sais que monde a présenté le devant. Moi-même, je capable de non. Oui, je sais. Les sont avec je sais. Il y a il y a il il il Pas de problème, cher Seigneur mon Dieu. Pas de solution pour vous. Oui. Pas Pas de problème. Pas de songer, cher Seigneur. problème. Pas de problème. côté de problème. Pas papa. Maladie Pas de leur monde qui a le prix, vous avez commis le monde qui loin de la société. Eh, mmh. monde qui a atteint des maladies, ça, il n'y a pas de madame encore. Il n'y a pas de petite encore. Tout est éloigné. Il n'y a pas de famille. Tout est écarté, chère Seigneur. Il est bien loin. Oh, bon sauveur, Mais leur vini, chère Seigneur. Leur vini, papa. Je vais chercher les prix, oui. Je parmi chercher les prix, oui. On va chercher les prix, oui. chercher les prix, pour les approcher, les prix, pour On les prix, oui. On va les prix, oui. On les On Yon sang qui pa un prix, oh raba si je raba quand il boussi ma souba shitekata basuya basashiba. Yon sang qui paga pri, Chez Seigneur, Oh gloire à Jésus. Sans ça, tu es venu couler, chers Seigneur, oh papa. Les vini chez Seigneur, Le vini papa, les vini chez Seigneur. Le vini chez Seigneur, regardez papa. Moun qui te chez moun qui te dans Moun maladie mon maladie te kate ou de ou de Seigneur. Les Seigneur. t'es une Seigneur. Seigneur papa, les sacs déclaré chez Seigneur. même déclaré chez Seigneur. déclaré chez Seigneur. chez Seigneur. déclaré chez chez Seigneur. N'importe chez chez Seigneur. chez n'importe chez mais tout, mais tout, mais tout n'est-ce pas ça? tout, comment est-ce le faire là? Comment est-ce qu'il le faire dans mes Oui, m'a déclaré ça avec mes puissantes de Jéhovah. L'Église a dit Vra si je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir à Bodjibai. Je vais te recevoir pouvoir sur la croix, sur la croix. Oui. Il était mort il était venu verser sang pour nous. Il y a un sang qui n'a pas payer pour lui. Il y a un sang qui a plus de valeur que l'or. Il y a un sang qui a plus de valeur que l'argent. Il y a un sang qui a plus chèque. Oh, gloire à Jésus. Sans ça, regarder ou même qui a traversé une situation, ou même qui a passé, ou même qui ont difficulté, des ou même qui ont problème, des problèmes, ou même qui ont situation des Oh, gloire Allah basoma kata o o nan lesa dan lesa, dan lesa Ou même. Je vais laisser ça ça ça nan les recevoir. Même qui situation Ou même ki bagay, ki mette de l'eau dans Je Je bon, t'es ce quoi, il était cloué ce quoi. Pendant qu'il était cloué sous quoi, il était versé sans. Il de sang coulé. Il était sans tap coulée. Sans ça t'a coulé sans arrêter, Jésus. Et c'est sans ça dans les sœurs. Sans ça t'a coulé sans arrêter, Jésus. Sans ça son héritage. C'est héritier ou c'est héritier gloire. Du Seigneur, puisque sans ça, tu es versé sur quoi Tu es versé chez Seigneur, fais moi. Je dis à réclamer. Pam. Je dis à chers Seigneur, je vais entrer, Papa. Je dis à Konya même, Papa, je suis entrer, je vais venir pour Papa, héritage, sans ça, tu es pour chaque monde qui croit dans mon Dieu. Oh, gloire à Jésus. Pour chaque monde qui croit dans lui. Pour chaque monde qui a confiance dans lui. Ou pas périr. Wow, je vais déclarer ça Pour chaque monde qui croit, qui a confiance dans lui. Ou pas périr. Ou pas périr encore. Sans ça, waouh. Dis Jésus, qu'on est à même. Mon recevra sans ça cher Seigneur mon Dieu dans la vie. Elle est même qui est malade, Dieu recevra sans ça dans la maladie ça. sang alléluia. Oh donc si bishi ba. qui plus fort que puissant, maladie. Sans ça elle rentre dans la vie, où la maladie peut pas camper. Waouh. Oui, Jésus plante et bien peut pas résister devant sans ça. Gloire à Dieu, Alléluia, merci Seigneur. Je vais prendre temps de parler de ça. Je chaque monde, chez Seigneur, mon Dieu, chaque monde qu'on y a même. Même Jean, chez Seigneur, mon Dieu, Psalme 101 dit. Psalme 101 dit, Seigneur, dans le somme 32, Alléluia. Dans le somme 33, mon Dieu, verset 18, il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ce qui le crée. Sur ceux qui espèrent sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort. Et de le faire vivre au milieu de la famille. Oui. Sans ça, de ses amis, même, pour bon Dieu, tu es capable de faire vivre dans mes même. Dis, Je dis à moi, je que la maladie ça pas grave. La maladie active le grave. La société n'est pas grave avec moi. Je que la maladie, ça apprend nous. Elle apprend nous quelque chose de la vie. Elle apprend nous de comprendre la vie maladie ça a son témoignage lié pour la vie ou, mais le pas fini avec vous. oui jésus papa m'a demandé au temps priche mon dieu qu'on y a même chaque monde senti Seigneur mon dieu m'a demandé on touché pour chaque monde je sais qu'il coûte là c'est là qui gon malade dans saint Seigneur m'a demandé qu'on y a même m'a demandé qu'on y a même Seigneur touché c'est là go malade dans tête Seigneur mon dieu qui monde qui con qu tête fait mal là, ça fait depuis longtemps m'a demandé qu'on y a touché sans jésus San antre franchi, antre la, la, sans jésus sa, entrer franchi entrer dans tête là qu'on y a même entrer dans tête là qu'on y a que sans ça entrer dans tête là qu'on y a même que sans ça alléluia sans jésus entrer dans bois ça alléluia sans jésus entrer dans ventre qu'on y a même me déclarer ça sa. sans jésus entrer dans pénis en vagin alléluia sans jésus entrer dans do dos, sans jésus entrer dans gorge dans yeux alléluia dans oreilles Nante etro n'alleluia Jésus Konya Ora Kosi ba Rama Nda Sheme Kusoto ba Shuli abakata Shuba Rama Sobe Shelu ko O Rama Kanderebo Sibe Shula Rama Sobe O Makochea O Raba Soba cha Rama au nom de Jésus déclarez ça Konya même maladie ça va pas finir maladie ça va pas pour tout déclarez ça Konya esprit maladie passez au Lorda pour voir alléluia au nom de Jésus me recevoir pouvoir, voir qu'on y a même qui me prend pour ça qui me partage avec vous qui me recevra sans ça qui me prend sans ça qui me partage avec vous qui sans ça pour te libérer qui me transmettre sans ça dans la vie qui me transmettre sans ça qui peut faire qui pique qui peut qui peut faire qui se qui peut faire qui comprimer alléluia au nom de Jésus Seigneur qu'on y a ma au papa tant pis supplie qui me garde sa fête déclaré ou même qui était couché depuis longtemps, qui peut être calé, je me qui me souffle le sang de Jésus sur la vie. Même si je peux dire prophète Élisée, est-ce qu'il croit que ça va briller vivant? Qu'il croit que c'est chaud, qu'il croit que c'est me déclare, levez. Levez, au nom de Jésus. Levez, camper qu'on y a même. Recevoir, alléluia. Au rabat soba. Au rabat soba, chéri Au rabat soya, pakata soba. Levé konya même déclaré, esprit tension sa, sorti sou, passe l'ordre Esprit six sa, sorti sou, au nom de Jésus. Alléluia. Esprit enne sa, sous. sou, même Esprit kanse sa, sorti, alléluia. Esprit sida sa, sorti, alléluia. Si Roba, soba, sheka, ba, saba, Soba. Oh Oroko se, ba, seya, koto, shola, ba, saba. Shouria, ba, kante, bo, Ma petite Clarissa, agis la Frau. la son miracle. Jean quoi là, c'est quoi ça qu'elle a fait, déposez moi au côté qu'à formal là, déposez moi déposez moi au y a même, déposez moi Déposez-moi oh. au travail qui va le faire là. Déposez-moi oh, au Konya. Seigneur. Seigneur. Oui. Seigneur. N'a pas pris les oh, y a même papa. Konya même j'ai même je n'ai jésus y nous avons besoin d'élégations qu'on y a même. Nous avons besoin d'élégations qu'on y a même, papa, qu'on y a même. Nous avons besoin d'élégations qu'on y a même au nom de Jésus. Nous délégation, besoin d'élégations qu'on y a même au nom de Jésus. Nous avons qu'on arrête. Nous avons besoin d'élégations qu'on bloque. Nous avons qu'on brise. Alléluia. Nous délégation qui qu'on dit non à Yaba Shouliabaka. Nous avons qu'on dit Alléluia, jésus wa. Et nous avons besoin de 33 chez mon dieu verset 18 19 fa yo les garçons chez mon dieu qui pas qui pas quitter nambe ça perd chez chez mon dieu ça me senti mon dieu a pracher pour faire une vivre dans famine même côté chez mon dieu pas gagner manger pour faire une vivre chez chez mon dieu côté mon dieu dit mon pas vivre côté mon dieu docteur dit la vie fini spécialiste dit pas gagner la vie alléluia côté médecin dit non alléluia côté médecin dit gade, gade. après tant juge ça alléluia c'est fini oh roko chérie ba nous avons besoin de délégations, même, chez Seigneurs, mon Dieu. Délégations qu'on démenti, mon Dieu. Délégations qui démenti, spécialistes, psychologues. Délégations, alléluia. Papa, intervention, ça, qu'on y a même. Nous sommes, chez mon Dieu. Vèv, ça, papa. Oh. Il n'y a pas de gagner chers Seigneurs. La farine, c'est fini. lait c'est fini apparition prophète Élie te pote mon Dieu la vie papa m'espère apparition chez soi qu'on y a même présence sous qu'on y a même chez soi mon Dieu en dedans sa. présence sous chez mon Dieu dans la vie ça présence sous dans n'âme ça chez soi mon Dieu présence sous dans dossier ça présence sous dans projet ça oui ko bassé ça aime se senti que mon Dieu wap dit non me que mon dieu la vie a continué. oui jésus me que mon dit non oui jésus dit c'est pas ça qu'on c'est pas ça qu'on oh Regardez, regardez, que c'est pas ça qu'on oui jésus m'a déclaré ça la vie ou pas qu'à finir balle bagaille ou pas qu'à finir. j'ai dit ça bon Dieu trem dans dossier qu'on y a même Seigneur m'a prendre temps pri papa entre dans corps ça entre dans âme ça entre dans l'esprit ça papa mon besoin travail chez Seigneur papa prendre temps pri chez Seigneur mon Dieu qu'on y a même Tout contrat chez Seigneur mon Dieu aide m'enté fait qu'on y a qui me chire au nom de Jésus Tout, chez Seigneur mon Dieu plan aide m'enté fait qu'on y a qui me chire au nom de Jésus tout Plante et bien si mes chassés qui me terrassine yo, qui me terrassine yo, qui me rache yo, qui me rache yo, au nom de Jésus me rache yo, au nom de Jésus me rache yo, plan la mort m'attirer me rache yo, au nom de Jésus, plan maladie n'entend tombée me rache yo, au nom de Jésus, plan chasser mon Dieu situation souffrance me rache yo, plan chasser découragement me rache yo, plan pauvreté tout plan chasser mon Dieu oh wow la vie pas qu'à passer mal. La vie ou pas qu'à finir mal quand il y a même. Seigneur m'apprend au temps pour papa. Oh Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifiés. Le sang de Jésus nettoyés. Le sang de Jésus, Alléluia, ravagé. Le sang de Jésus, ravagé. Le sang de Jésus, ravagé le sang de jésus ravagés le sang de jésus travaille le sang de jésus travaille le sang de jésus la vie le sang de jésus la vie le sang de jésus la vie dans corps le sang de jésus la vie dans nambo le sang de jésus la vie dans l'esprit le sang de jésus la vie dans corps le sang de jésus la vie dans nambo le sang de jésus la vie dans prochain, le sang de jésus la vie dans madamo le sang de jésus la vie dans petitot le sang de jésus la vie dans famille le sang de jésus la vie dans dossier qu'on y a même qui m'a déclaré la vie dans la vie la vie quand regardez ou même qui te senti o vivre anot, te senti ou te es senti tu te manques grand bagage dans la vie ou te senti tu te manquer gardé ou te senti pendant que ou a vivre ou senti ou manquer ou senti au grand bagage ou, ou manquer qu'on est même m'a déclaré la vie ça en train d'dormir Seigneur papa donne autant prêcher Seigneur qu'on est même qu'on est même papa donne autant prêcher Seigneur mon Dieu fais le pour toi Fais le pouillot, chassez mon Dieu pour te manger non. Fais le pouillot pour te manger grand de moi. Fais le pouillot, chassez pour te manger grand, chassez. Même si on te fait, chassez mon Dieu pour battre mes. On te fait pour lui. Chassez mon Dieu pour battre mes. Battre mes, chassez mon Dieu, il sommes en chemin. Il sommes en chemin, il sommes en Chaque jour, chassez mon Dieu pour mon là. Chassez mon Dieu, il y a des gens qui sont dans votre situation. C'est mon abatant, chassez que moun ki son cabane c'est moun l'aptan. que moun chassé, monsieur qui na cabane d'hôpital c'est moun l'aptan, chassé monsieur que moun papa qui la caillou son moun y'attend chassé. Qui que moun papa pour le manger son moun l'aptan. que moun pour l'habiller son moun l'attend chassé. Qui que moun chez monsieur pour la so mon laptop gemon pour la long université c'est mon laptop de chez hier ni mon papa qui pa personne gemon chez moi mon dieu son mon à l'étranger laptop gemon son petit laptop gemon c'est madame laptop gemon c'est marie laptop chez hier mais choti votre la caillou je dis rentrer dans la vie pour dire non je dis rentrer dans la vie pour dire ça fini je dis rentrer dans la vie chez hier pour lever une dignité papa m'a demandé au temps chez hier mon dieu qu'on y a même pas même j'ai fait. Même fais, fait, sais, Pour battre. Oui, il est qui pas même venir les pour même dans la Il y a des qui dans les ça. Il y qui pas des dans Il a You want to see your life your Papa?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 que o mundo é de capão e biliation na il y a des gens qui sont mariés chez chers chez mon Dieu chez chez chez chez chez chez chez chez chez bébé chez chez chez chez même chez pour chez chez mon Dieu chez chez chez chez chez chez chez chez chez chez chez te chez chez chez chez chez chez mon Dieu. chez chez chez chez chez te chez chez chez chez chez chez chez chez chez chez chez L'amener la là. l'autre année là qu'on ça retourner m'a jeni un bébé oui m'a jeni un bébé cap voye pied m'a jeni un bébé cap alléluia m'a jeni un bébé nan caillà un bébé cap metté joie un bébé cap metté contentement cher Seigneur m'a mande autant pri papa souple mon ti là gade dame si la cher mon Dieu monsieur si la cap gade m'nan cher Seigneur mon Dieu kon ya même m'a mande autant pri pendant qu'il a fixé m cher mon Dieu m'a mande que présence au chasseye à la gens envers lui même pendant qu'il a fixé m'a mande au mon Seigneur que sans au nom de Jésus, papa, ou capable, oui, Et, ça va pas te comprendre, les Et, mais si tu te dit l'autre année, tu es retourné chez CMO Dieu. Tu bébé dans la Chez tu moi-même, pas de l'autre année, je mon Dieu, je live, mon Dieu. C'est pour moi ça, je c'est pour C'est pour de prier ça, mon Dieu. Jésus de Nazareth agi. Bon Dieu, pour l'azar. Qui pour mais même qui ou même qui sida dans sa voix je demandé qu'il y la même pa pauvre autorité de Jésus-Christ je même qui me déclare esprit sida sorti au nom de Jésus Recevoir fois guérison me déclare esprit sida sorti qu'il même Je me déclare ça recevoir la vie reçu fois que je déclare esprit tension sorti par ce lord qu'il même au nom de Jésus Raba de alaba A bashoka Somaya, somaya Sotobo. Rokose yaba. A Saba. Rokose maka Shibo. O ramanda Sama. sholia abasuba sataka Sata ya Saba. déclare Sou la vie ou. Kon cancer Esprit Kansé. liberté Soti. Liberté. Par pauvre Autorité de Jésus-Christ. cancer nan quand c'est un vagin, déclaré. déclarerai par pouvoir Jésus-Christ. Avec sang Jésus qui te versé, qui était crucifié sous la croix, je déclarerai qu'on y a déclaré, konya même. Qu'on ah. y a même, je déclarerai. par pouvoir autorité de Jésus-Christ. Je déchouquerai, je retirer des plantes sida. Je déchouquerai des plantes cancer. Je déchouquerai des plantes tension. Je déchouquerai des plantes cycles. Plantes acides dans la vie. Qu'on y même. Ah. Qui raché yo, dans nom Jésus, qui est tout pauvre. Qui sans Jésus, raché dans la vie. Je prends sans Jésus, je partage avec vous. Au nom de Jésus. Qu'on on a même, pendant que vous avez regardé, pendant que vous avez fixé sur moi, Esprit pauvre dit, dis à vous, Esprit pauvre dit, qui as suivre moi, à partir de la journée, a des choses, hier, n'ai place dans la vie pour encore. Oh si bas, chalaba, santa, la -ba basouya. oh la bas, -so ke cholo ba. Esprit pauvreté, qui t'a suivre moi. À partir des choses, hier, n'ai place pour une vie encore. Une situation à pentirer, qui faut triste. Qu'est-ce y a, son, dire qu'il faut stresser, qu'il a moins au plus, au plus, au plus attristé au lieu contentement, au plus découragé au lieu animé. Je présence de Dieu entre la caille, spécialement pour animer Salut, ça Somme 118. Je vais déclaré, dans quatre coups de la vie. Je vais déclarer dans quatre coins la vie. À partir de jeudi, c'est pour l'esprit de joie, faire demain la caille. Je dis c'est la journée qui était dans la fête. qu'elle soit pour un sujet sujet d'allégresse et de joie. Une journée pour être content. Une journée pour Dieu content. Pour chaque jour, pour vivre avec la paix. Et pour qu'on stresse. l'on pense à la maladie, l'on pense à la tristesse ça, l'on pense à la nouvelle, sa, sa là. Après, la nouvelle ça, ça docteur Après A pense pour nouvelle C'est de l'eau dans l'onanzi. A profine dire qu'il la tension, à a cancer ça. On senti la vie pas la goût pour. On sentit manger pas bonne en bouche encore. Ma prophétiser sur la vie. Ma prophétiser sur la vie. L'on pense à Jésus. Qui te coulé sous la croix. Yon sang qui pa n'a pas pour prix. Yon sang qui n'a pa pas qu'on demande pardon. Yon sang qui te versé. Tu te versé en faveur. Ma passe maladie, ça qui dans la vie ou la mort. Puisque sans Jésus, tu te versé pour la vie. Déclarer, c'est pour l'esprit maladie qu'on donne un santé entrée. Déclarer, esprit cancer, quand qu'on donne qu'on y a même, c'est pour sans Jésus pour la place. L esprit de cancer sauté. Je Déclarer, esprit l'homme mort qui sourit, qu'on y a même, qu'on y a même. Oura racco siba, sorti au nom de Jésus, passe au l'autre. Qui soit mon, qui a cadé dans les mon pouvoir, pour autorité. ça nous est un somme 46. a Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Wow. Au nom de Jésus, Konya même qui prend pouvoir. Non nom de Jésus, Que tout esprit maladie, Que la vie pas de espace pour vous. Konya même, A partir de Jodia, Que vous avez arrêté, Vous fait déclarer que sans Jésus, vous avez une limite dans la vie. Ou. Même vous là je n'ai pas arrêter dans la Tout est fait, tout est fait, il ne peut pas passer dans la Maître, ici, vous combien de mille, pas qu'à dans Je vais déclarer ça sur la vie, Seigneur. Après c'est voir pouvoir la mémoire ou même qui a un problème là je pas qui dans La mémoire, mais on avec moi ou même qui a un la à vie Seigneur va vous mettre chaque mec qui la là et monde ça fait longtemps y a pas de travail qui qui combien d'années qu'il a chez Seigneur depuis là j'ai entré un problème qui vient depuis là j'ai entré chez Seigneur pendant qu'il il a fait projet puis au fond bagarre et puis être m'a fait projet pour l'agent parité. Me déclarer qu'on est même. bas Exprimer la vie. Que je me passe sans Jésus dans mes mains. Au nom de Jésus. Je passe sans Jésus dans mes mains. N'en ont pas petit, petite là avec cet esprit-là. Et puis à partir du jour je me déclarer que l'agent cap entre dans mes eaux. Ne pas souffrir plus maladie. Au nom de Jésus. Que l'agent cap entre dans mes mains. Le pape sorti pour mauvaises nouvelles Au nom de Jésus L'agence n'a pas sauté pour tension L'agence n'a pas sauté pour opération Non Au nom de Jésus Déclaré sous la vie Seigneur Déclaré sous la vie Déclaré sous la vie Chaque monde de tu as eu esprit maladie Esprit opération Esprit la mort pour m'attirer De près et de loin En d'un dans la famille, c'est mon Dieu. il n'y a pas de plan, il pas de plan, il n'y pas de faux projet, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de plan pour ton tristesse. Sur la vie, sur la vie nous. Sur la vie, chaque monde, quand il y a de l'amour, c'est mon Dieu. Des fois, pendant qu'il y a de travail, pendant qu'il y a de vivre, et puis, il n'y a pas de projet. Des fois, il n'y a pas de projet à long terme, c'est mon Dieu. Il y a de projet pour créer sa vie. Il y a de projet pour la machine sa faut font projet pour la vie ou passer mal. la y a, déclaré. Même Jean-Salmé dit. Après Paul, te dit dans 2 Corinthiens C'est car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chanelles. Elles sont puissantes par la vérité de Dieu pour renverser les forteresses. Seigneur, je déclaré que tout plan est bien fait, tout mauvais projet qui est renversé. Je suis dit après tout ça. Et bien font un projet Après étude ça Pour s'éviter ça Pour s'amener ça à dévier Pour la vie de passer mal Il y a gens qui font un projet Un mauvais projet sur la vie Mais ton parole Déclarer Que tout projet qui vient de Dieu renversé. Au nom de Jésus Jésus A bon de autant pour lui fait grâce. Fait grâce. Faut toucher dans la vie de chaque monde, Jésus. mon Faut toucher dans la vie de chaque monde. Quand vous mon dit ça, vous ça. Je te prie par Jésus qui connaît même. Tout esprit qui est bloqué, tout esprit qui est marié, qui est sans Jésus, qui est marié, qui est déchouqué, chez Seigneur. qui connaît même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te prie, papa, je te prie pour aller connaît même, chez Seigneur, dans l'habitation. ou même qu'on même ou même capteur de Mlesa, même, pas pour Dieu, aller même dans la vie pour mon Dieu entrer dans un projet si entrer dans un dossier ça, j'essaie, se���, si qui qui bloque, famille qui dossier, dans qui me souffle, qui me souffle, qui me souffle, qui me souffle, qui me qui me Soufflez des blocages au nom de Jésus. Ou même qui bloquer nos dossiers voyage ou même qui bloquer nos dossiers passeport Qu'on a même à demander. Non, non Jésus, qu'on même. Ou même qui bloquer nos dossiers, ou même qui bloquer nos projets. Seigneur, qui gens qui font pile d'efforts, qui mon que dossiers voyages qui partent si longtemps. Tout ça le fait, je sais. Mon Dieu, pour entrer en famille, pour entrer en madame, en petite, chez sais. Mon Dieu, raquette finement, j'ai toute ça le possédé, mais elle bloquait. À partir du moment où ça, me souffle l'esprit, déblocage sur lui Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Je sais, pas va prendre le temps pour papa. Qu'on y a même, qu'on y a même, chez sais. Mon Dieu, fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Oui. Jésus, pardonnez, Chez Seigneurs, Dieu. Que pitié, papa. Liberté, liberté, Chez Seigneur Liberté, papa, dans le dossier, nous. -yous. Liberté dans le projet, nous, chers Seigneur. Liberté pour petite noyau. Liberté pour fouet noyau. Liberté, chassez pour s'en noyau. Liberté pour zami noyau, chassez-y. M'a pas d'autant pour chasseur mon dieu. Liberté pour chaque monde captain de moi. C'est la capteur de Haïti, chasseur. C'est la capteur de chasseur mon dieu, Brésil. C'est la capitaine de Chili. C'est la capteur de chasseur mon dieu, Pérou. C'est la capitaine de Quaté. C'est la capteur de mon dieu, Guyane. C'est la capteur de chasseur mon dieu, dans toute l'Europe là Papa doit faut toucher, c'est là peut-être Canada, États-Unis, en France. Papa doit chercher, je Dieu touché. Papa doit chercher, Mon Dieu qui soit, je Dieu côté mon la même. C'est pour Dieu que Mon Dieu dans je toucher je ça. mon Dieu Souffler sous transformation, guérison, la vie, liberté, et qu'on y a même au nom de Jésus. Opération ça va pas passer mal. Gémoun y sa des La opération ça pas fait. Qui monte sa satan passé? Qui monte son opération sa que papa mal? Qui monte son opération sa que papa fait? Qui monte ma jument? Quand il monte ma jument elle est malade. C'est parce qu'à finir, opération au fin faire là, les papa s'est mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au fond les mêmes opérations qu'on y a même. Déclarez ça dans non Jésus. Qui me déclare? Je suis guérissant qu'on y a sous dans le nom de Jésus. Me déclarez. Tout résultat que vous apportez vous en faveur au nom de Jésus. Recevez ça. Tout résultat que vous allez prendre, vous en faveur au nom de Jésus. Pff, liberté qu'on y a même la vie, la vie, la vie. La vie guérison, guérison. Qu'on y a même, recevez la guérison, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh maladie ça sous forme qu'elle vient hier bon dieu koneli bon dieu koneli sous forme qui au venir maladie regardez, sous forme qui au venir bon dieu koneli pas sur l'autre konia même saute so dans comme ça au nom de Jésus saute so dans l'esprit ça au nom de Jésus saute dans l'âme ça au nom de Jésus liberté pour comme ça liberté pour l'âme ça dans le nom possibles de Jésus. Ou même quand j'en avec une maladie, depuis combien de temps Maladie, ça ne faut pas qu'appuyer. Jésus. Ou apprendre, est-ce qu'on joue Après un camp le soupir encore Au en nom de Jésus. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 23, il dit tout est possible à que qui croit. Est-ce que vous croyez ça qu'on y a même Est-ce que vous croyez à partir des choses qui ont mm. Oh là, bah, Est-ce que vous croyez ça qu'on y a même À partir des moments-là, les pas les même genre. Les pas les même genre. Oui Jésus, oui Seigneur, Seigneur, Seigneur, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Au nom de Jésus, je déclare que tu prière, ça est, tombé. Alléluia. Même Jean, messieurs, je n'ai pas passé. Je te préparais une bombe atomique. Côté bombe, ça a tombé. Hein? Jusqu'à nos jours. Je ne peux pas faire thème là. Soit vous manquez un bois, vous fait que vous manquez je que pour y ça, de votre côté, il Je déclare l'esprit magique je ne peux pas côté, C'est pour tout esprit mort Folie au nom de Jésus. Esprit malade, n'est pas qu'il y a tout N'importe côté, n'importe son, prière, à campé, il va déclare, bloqué au nom de Jésus, tout esprit mort, bloqué bloquer tout esprit magie au nom de Jésus. Dans l'habitation, dans cafou, dans l'habitation, dans l'habitation, prières va tomber, Alléluia, Déclaré par la puissance, par l'autorité de Jésus-Christ, qui descend comme l'utage, Déclaré côté prière ça fait côté prière ça poulie me déclarer premier promatire pas ca sortir là au nom de Jésus au nom de Jésus esprit échec sans effet esprit de pauvreté pas de pouvoir sur la vie encore esprit la misère pas de pouvoir sur Maladie yo, bon, j'étais mouru. Les points de pour nous déjà. Les points de pour nous déjà. Seigneur, au nom de Jésus, ma pendant autant pour le papa. Qu'on a même. Qu'on y a même, chez Seigneur Qu'on a même. Fais grâce. Fais grâce. Que chaque monde capte des mna les papa. Que tu captes Si tu es bloqué dans la prison, papa, ne es pas à essayer, mon Dieu. C'est pour faire mon Dieu. Présence ou dans la prison, pour témoigner, pour dire oui, c'est l'éternel qui est Dieu. Dans l'hôpital, que tu es prêt à essayer, papa, tu es prêt papa. Que soit un monde capte des mna, l'hôpital, l'hôpital, mon Dieu va pasดู ça pour qui présent sont qu'on y a même dans l'hôpital chez Seigneur Dieu pour dire non l'homme pourrait m'attirer pas sauté pour dire non maladie ça chez Seigneur Dieu c'est pour témoigner regardez-vous même Jean chez Seigneur Dieu un homme qui était 38 ans devant piscine là appel le monde t'a parlé mère tu là ou tu paraites ou tu dis livrer copie qui m'a demandé chez Seigneur mon Dieu qui côté prière ça arrivé L hôpital, l hôpital, qui m'a dit, dans l'hôpital, n'importe l'hôpital, côté qu'il est à chez à chasser, à qui priait, sa chez à mon Dieu. alléluia, côté qui est chez m'a dit, qui m'a un docteur, il dit, que pas vit chez m'a dit, qui m'a dit, depuis le fin de temps, de prier, sa chasser, à m'a qui sans entrer en ce spirituel dans la vie, ce sa chez chasser, à m'a dit, plus fort qu'il compromet. Il va aller camper pour te demander, gardez-vous. Déclarez-vous, qu'on y a même, au nom de Jésus. Déclarer que chaque monde qui a écouté, je connais nom Jésus qui a tout pouvoir, Que a pas mourir en valet. Au nom de Jésus. Dis ça sur la vie. Ouais. Dis non, nom Jésus qui a tout pouvoir. La vie n'a pas passé mal. Et le pape mouru en valet. Il faut me témoigner quand il est bon. Dis ça. Dis Jésus sans te verser pour me gagner la vie. Sans te verser pour me gagner la vie. Et bien me recevra sans ça pour me continuer à vivre. Dis Jésus. Me recevra 100 ans dans pour me continuer à vivre. Ou même qui est en prison, dit Jésus. Me recevra 100 ans pour me gagner liberté liberté. Oh, Ou même qui est dette. Ou même qui est dette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, papa, papa, grâce. Même qui a ma déclaré sur la vie, comme ça. même si je dit à pied, allez dans la mer, au premier essai ou à vie, vous ou à même vie, vous voyez à votre vie, vie, à a même, qui esprit d'être souti, qui richesse, fait face à vous-même. Puisque vous vivez dans Christ, vous vivez dans Christ. Oui, pour vous Christ, vous vivez capable le Christ. Vous Christ. Vous le le Vous J'essaie papa papa pour papa, pas te dire même je ne qui pas longtemps Quelqu'un qui je ne peux pas te dire que je ne peux que ne pas te dire ne peux pas je ne peux pas te dire que je m'a peux pas te dire que l'humanité, pour le pas je te et pour nous-mêmes, nous verser, alléluia, à travers le monde. Pour le monde, gardez, regardez, côté, n'importe quel pays où tu es, es. Parce que dans son 24, la salle me dit à l'éternel, la terre, ce que l'on ferme, le monde, ce qu'il habite. N'importe quel espace, n'importe quel pays où tu es. es n'importe quel côté, n'importe quel coin, déclarez dans quatre pays de tu pays, côté où tu es. Regardez, après combien de années que vous n'avez pas qu'à travail, déclarez qu'on y a même, que l'esprit travail, suivez-vous. Au nom de Jésus qu'on a même qui me déclare sous la vie ou, au nom de Jésus. Même Jean Bodie bon pour moi, quel bon pour vous aussi. C'est pour témoigner bon Dieu dans la vie. C'est pour dire Jean Bodie grand. C'est pour dire Jean Bodie bon. C'est pour dire Bon Dieu bon pour vous. C'est pour dire Bon Dieu bon pour madame. C'est pour dire Bon Dieu bon pour petit oyou. Alléluia. C'est pour dire Bon Dieu bon dans projet ça. Au nom de Jésus. Seigneur, je temps pour papa. Chaque monde a capté des Chaque monde a engagé dans les qui engagé chez Seigneur. Je pas de temps pour faire grâce dans le moment. qui engagé chez Seigneur. qui engagé, qui chez Seigneur. qui engagé, engagé, engagé, engagé, Qui engagé, qui mais nous quoi présence sous Jésus Seigneur dans les Alléluia. Présence sous dans les Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. pas fait prier sa vie ma deu pardon ma deu pardon chercher pour faux dieu ma deu pardon pour tant d'ignorance ma deu pardon pour iniquité mieux même jeune salut à 179 sans toi même j'en ciel a éloigné c'est comme ça chercher mon dieu à éloigner nous chercher mon dieu de péché Oh chercher mon dieu c'est comme ça chercher mon dieu à éloigner nous ou éloigner nos péchés Oh Seigneur mon Dieu, ô dit mon Dieu, compassion grand, je sais pour monde qui croit en Même gens c'est la éloïté oui vous Seigneur mon Dieu. Sans ça nous va pas vivre, je sais mon Dieu. Faut nous au pécher nous au en péché, nous au en péché, yeah. Dieu. Des fois pécher au barrer nous. des fois je sais mon Dieu, nous voilà joindre nous, je sais mon Dieu. Nous tellement gain péché, nous tellement mm -hmm. gain mm -hmm. yeah. iniquité, Dieu. Yeah. Par supplie. Oh comme père compassion, pour ses enfants. Il en a de même pour même mêmes puis plus aussi. Seigneur, maintenant, nous allons Fais grâce. Papa, nous parle, mais on parle, mais nous passez Maman, nous parle, mais nous passez Seigneur. Madame, nous, petite, nous. Fré nous, c'est nous, vous nous, parlez-nous, passez-nous. Vous m'en savez, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, vous, Petit est poussé là que le c'est là que le courage chez Seigneur. Petit poussé là où je Mon Dieu qui sentit la vie finie, la vie pas de sens pour vous. Nous croyons chez Seigneur à travers prier ça. Prier ça chez Seigneur. Mon Dieu va marquer. Mon Dieu liberté. Il va marquer continuité chez Seigneur. Prier ça va marquer chez Seigneur. Mon Dieu on a vu tout neuf. Prier ça va marquer liberté. Il va mon Dieu marquer arrêt chez Seigneur. Prier ça chez Seigneur va demander. Mon Dieu docteur. Priez ça va, je sais, mon Dieu va démentir mon Dieu pas qu'on il va démentir mon bouche Seigneur. Priez ça va faire grâce au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu nous présenter devant vous avec chaque monde. C'est là qu'il hôpital n'a pas de temps pour papa. Al toucher vous c'est là qu'il est dans prison je c'est C'est là qu'il a caillou papa. Les monde mon Dieu qui recevra nos nouvelles mon Dieu nous verser sa cagérie a touché aussi la cap travail chez mon Dieu qui stressé dans le travail. La monte chaque fois le travail. Et les sentiments, mon Dieu, qu'elle qui, qui monte J'essaie mon Dieu qui découragé net. N'a pas d'autre dans les affaires Fais au grâce. Mmh. Fais au grâce. Pas mmh. souple l'esprit qui est mon Dieu, mon Dieu, Pour Dieu, spécial pour chaque monde qui Dieu, mon le mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon mon Dieu qui n'y pas de personne pour chaque monde, j'essaie mon Dieu. Il sentit papa qu'il de Il avait a pour de pour quoi nous. a pas y mon Dieu. Il va a point de j'essaie mon Dieu. C'est comme si vous commencez, chez mon Dieu. C'est comme si j'essaie ce jour-là fait. Oh, papa. Compassion, grand Il pas fini j'essaie il qui qui besoin de renouvellement dans la vie, je mon Dieu. qui besoin qui besoin renouvellement dans famille. de renouvellement la famille. ça. Pas souple. qui famille. qui de famille. dos à la famille. Compassion mon Dieu pas fini compassion mon Dieu pas fini Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Bye bon Dieu gloire Fais que vous comptez ça Fais que vous comptez Fais que vous comptez oui, vous m'avez fait que vous content. La vie n'a pas passé mal. Mais la vie n'a pas vous fini mal. Oui, la vie n'a pas vous fini mal. Au nom de Jésus. Vous êtes content pour me dépasser comment ça avec vous. Vous êtes content pour me dépasser tout ça ensemble. Aprofitez-vous en en de petit passion, dans la prière comme ça. Pas quittez rien. Retirer bon le groupe où il s'en dans la bouche. Pas qu'il y ait un effort de courage. Et je me souviens, que c'est un homme qui est rempli avec les gens. Après, j'ai fini de retirer les gens. J'ai fini de déclarer sur lui. Les, les gens, après, vous avez mis la pelle. Vous Ils mis la pelle. Vous avez mis la pelle. Vous avez Et c'était un moment qui était plus difficile. Mais peut-être que c'est ton au revoir qui est comme ça. C'est ton dernier fois. Oui. Peut-être que euh, tu as besoin prier ça. Tu as senti la douleur, tu as un Mais on n'as pas besoin de paix. C'est ton dernier fois. Hein. C'est ton dernier fois. Mais espérons que dans le jour tu as nous faisons prier. Dans l'exode chapitre 14, là. Merci à continuer. Bon Dieu, te dit, Israël, là, regardez, faut regarder en arrière, regardez, regardez, regardez, c'est ça, au dernier fois, regardez, regardez, regardez, regardez, regardez, regardez, là, mes pharaons, les n'est pas facile. Oui, monsieur, tu es tourné. Après, te Dieu, tu es je tu es cadé, et dit, fais silence, qu'on ce moment pas bon par pour et va pas faire prier pour nous jours le sur l'exode 14, verset 13. Et nous dernière fois que nous avons eu dans vie. Nous faire passé difficile. C'est la dernière fois que nous passé dans la vie. Nous allons faire la dernière fois que nous dans la vie. Oui, la dernière fois. nous accepter. dans la vie. Il ne pas pour encore. Il ne pas que souffrances, situations vivre encore. Et je courage. Je patience. Pour dire moins pile. Pour que tu deviennes verser le sang sur la croix pour gagner la vie. Mais la vie ne jamais finir. Oui. Et c'est raison pour que je fais moi, Pour je me suis dit que Pour que pas pour un plan, je suis un projet merveilleux pour vous amis. pour un pour des pour la vie. Ce qui difficile Il vraiment pitié. Quand que tu es un projet C'est une extraordinaire. Je suis content de passer le ça avec vous. On va partager ça avec un autre ami. Comme ça, tu Dieu va continuer bien nous. Qui est un que o mundo curvo, que o mundo de que o mundo alegre, que o que o mundo